Bah, C'est d'abord de poursuivre le développement du, du numérique et notamment euh, de continuer des, soit d'avoir des services supplémentaires, complémentaires à, à, nos, à nos usages et, et aux services publics de manière générale, ou euh, ça doit nous permettre aussi d'amplifier euh, nos usages. Je pense à la direction de la communication qui continue d'avoir l'impression du journal en print, mais euh, comment en parallèle on continue de développer. Euh, les canaux de diffusion web ou réseaux sociaux qui sont complémentaires et qui se développent à une vitesse grand V et dont il faut s'occuper parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas sans le numérique, notamment en termes de communication. Mais de manière générale, aucune politique publique ne se fait aujourd'hui sans prendre en compte la question du numérique. Ça permet l'échange d'expériences, d'être en pointe sur un certain nombre de sujets. Et puis, je pense notamment à notre tiers-lieu, La Forge, qui est aussi issue des réflexions qu'on a eues au sein de Ville Internet. Ville Internet a participé au développement de services publics numériques et du numérique en général dans les collectivités, et particulièrement à Fontenay. Donc, c'est un rôle extrêmement important, comme dans toute association d'élus, quel que soit le secteur.